Je suis Alexandre, je travaille pour Carrefour, ça fait plus de 20 ans maintenant. Excusez-moi de mon accent français parce que ma grammaire anglaise, mon vocabulaire, tout cela est un petit peu délicat, mais je vais essayer de faire mon possible pour être clair. Peut-être que vous connaissez Carrefour je, sois, je pense qu'au moins quatre personnes parmi vous vont connaître Carrefour. Je travaille pour la chaîne logistique de Carrefour, qui est la société de Carrefour qui gère la livraison de nos magasins en France. Et je vais commencer avec quelques chiffres, mais on va être bref là-dessus. Alors... Donc, ce que vous pouvez vous souvenir de ces chiffres, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que chaque matin, nous mettons environ 3 000 à 4 000 euh, camions sur les routes pour délivrer nos biens dans les magasins. Nous avons à peu près 5 000, plus de 5 000 magasins en France et peut-être quelque chose comme milliard 400 millions de colis livrés. Donc je suis là pour vous expliquer un petit peu comment on gère les API de deux manières. La première manière, et je vais vous montrer une petite vidéo à ce sujet. Donc c'est la façon dont nous pouvons mettre les API dans les magasins API, Carrefour est un magasin API, pour permettre à nos partenaires d'utiliser nos données. La deuxième chose deuxième chose que je voulais dire, vous dire, c'est la façon dont je vais utiliser API pour un projet que je gère à l'heure actuelle. Je vous expliquerai donc ça après la vidéo. Le Big Data, vous connaissez. Littéralement, grosses données ou méga données et les données, chez Carrefour, ça nous connaît. On en collecte des tonnes, des millions, voire même des milliards par jour. C'est une vraie mine d'or, qui n'a de vraie valeur que si elle est pleinement exploitée. Et pour cela, était venu le temps de faire évoluer notre système d'information et d'adopter une vraie vision data centrique. Autrement dit, de trouver une solution capable de... Capter toutes les données qui émanent de nos magasins, nos entrepôts, nos fournisseurs, nos sites internet et des écosystèmes externes, de les traiter en temps réel, c'est le Fast Data et qui nous permet de les partager plus rapidement. Ce qui nous offre une plus grande réactivité et une meilleure visibilité. Un beau challenge en perspective a relevé ce défi. Notre mobilisation et nos compétences internes ont fait le reste. La solution a été trouvée, Phoenix est né. Phoenix, c'est simple. C'est un socle qui ingurgite les données en temps réel, les digère, autrement dit, les enrichit et les normalise en événements métiers. C'est ce que l'on appelle le data streaming, les transforme et les traite grâce à sa grande puissance de calcul avant de les stocker dans un lieu unique, le Data Lake et qui nourrit ainsi instantanément nos clients, nos partenaires et nos collaborateurs en données ciblées. Une véritable avancée, un vrai progrès qu'il faut désormais s'approprier et exploiter. Phoenix, l'accélérateur de partage de données. Well, that is the way... Donc, voilà la façon dont nous traitons nos données pour pouvoir vendre ou pour pouvoir, par exemple, céder, donner les API à nos partenaires. Et comme vous avez pu le voir dans le document, j'ai ajouté l'adresse pour aller au site du magasin de Carrefour API. Donc, le sujet pour lequel je suis là aujourd'hui, c'est le projet que je gère à l'heure actuelle. Ça s'appelle Troll. C'est pour une traçabilité en marche. Une traçabilité déployée. Nous utilisons ce système pour livrer nos biens. Nous utilisons des palettes, etc. Des choses qui sont réutilisables. Il est très important pour nous de savoir qui a les biens, où sont-ils, qui les a, combien est le, quel est le contenu, combien est le contenant, etc. Donc ça nous est très utile. Donc nous gérons un projet qui utilise des objets connectés, IoT, et on utilise aussi la technologie Aura et Bluetooth pour pouvoir tracer, suivre, ces données, n'importe quand, c'est bien n'importe quand, à n'importe quand et à n'importe quel stade de la chaîne. Donc nous avons besoin des API pour pouvoir collecter ces données, ces données qui sont collectées et créées d'une manière externe, externe à notre système. Et nous choisissons de collecter ces données. Nous gardons tous les éléments comme la température, comme le déploiement, etc. Tout cela euh, au sein de la chaîne logistique. À tout moment, nous pouvons collecter ces informations et ensuite nous agissons euh, par rapport à ces données. Et donc, vous voyez les API, c'est toutes les flèches que vous voyez ici sur cette diapositive. Une autre manière pour nous d'utiliser les API, c'est avec une technologie blockchain qui va nous permettre de ne pas seulement savoir où c'est et ce que cela contient, mais même savoir qui possède les denrées. Donc, à l'heure actuelle, on utilise des papier, hein, ce sont des documents écrits pour cela, entre euh, l'usine, euh, le, le, le transporteur, le conducteur, etc. Mais euh, on veut passer donc, euh, à un système sans papier, donc avec euh, l'informatique pour pouvoir avoir des transactions plus fluides, plus faciles entre les différentes entre les différents acteurs, donc que ce soit les entrebots, les magasins, les, etc. Pour que ce soit plus facile hein, pour euh, tous les acteurs de cette chaîne. Donc toutes ces transactions sont gardées dans une mallette électronique, une valisette électronique si vous voulez. Grâce aux API dans nos serveurs connexes. Et c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Merci beaucoup de votre écoute. So, Est-ce you... est que vous avez d'autres questions Et euh, votre anglais est super Je m'améliore chaque semaine. Alors, une question seulement, peut-être Non Bon, moi, j'ai une question pour vous. S'il n'y a personne, vous êtes sûr OK. Donc, Carrefour a des API pour le B2B, généralement. Mais, alors, y, y aurait-il une opportunité pour ouvrir en fait, les API à tout le monde ce qu'on appelle les API publiques et est-ce que c'est possible est-ce qu'il y en a quels seraient-ils Oui, il y en a, vous pouvez voir d'ailleurs ce catalogue sur le site de Carrefour du magasin Carrefour API. Donc vous pouvez trouver des inventaires dans nos magasins Carrefour. Donc, ça pourrait être euh, ce genre d'informations qu'on échange pour le B2B ou pour le B2C aussi. Mais on n'en est qu'au début, de toute façon. Hein. Oui, oui, bien sûr. Et il y a toujours un API pour cela. Hein. Merci, Alexandre. Ah, il y a une autre question. Alors, oui. Alors, qu'est-ce que vous avez appris avec euh, cette expérience de suivi et de la blockchain et le troll alors, la, concernant le blockchain, on va commencer en septembre, hein, en fait. Donc, ce que j'attends de ce concept, c'est d'avoir des preuves pour pouvoir être sûr que, euh, de savoir qui a la denrée considérée, quand et à quel moment. Et où Et donc on a trouvé pour l'instant, grâce au système par papier, qu'on arrivait à garder les éléments. Donc les papiers, nous les gardons. Et en général, le papier nous est retourné en même temps que la denrée. Donc ensuite, c'est transmis dans la blockchain. Donc on sait que la denrée sera déjà partie... Avant et on aura transmis les documents avant qu'ils soient de retour à l'entrepôt. Donc, je, je ne sais pas si mon, ma diapositive était très claire à ce sujet-là, mais bon, j'espère que je vous ai mieux renseigné.